Et comme tous les dimanches soirs, on vous donne la parole. On s'installe à votre table pour discuter de sujets d'actualité qui vous préoccupent. Ce soir, dans Opinion publique, Noémie Gaudron-Gobron partage un repas avec cinq futurs ingénieurs des étudiants de l'UTBN, l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, au cœur des discussions emploi, inflation et environnement. Ils ont entre 18 et 21 ans et rêvent de devenir ingénieurs. Leur formation est exigeante, 1300 places pour 5000 candidats. Leur diplôme en poche, ils sont presque sûrs de trouver un emploi. Mais à l'image d'une génération touchée par la crise sanitaire et économique, ces 5 étudiants sont préoccupés par la hausse des prix, car eux aussi doivent payer leurs factures tous les mois. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous, ces questions de, de budget, du prix, des repas ah, de plus en plus, ouais. leur, ouais. leur pas bah, quand même. Vrai. Leur ouais. pas, un budget qu'il faut prévoir. Ouais, même si euh... ce pas très cher, il faut quand même faire attention. et, euh... et On a de la chance d'avoir un rue qui est quand même un prix raisonnable et un prix fixe. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas subi ouais. les conséquences de l'inflation. Qu on, euh, on verra au 1er janvier 2023, mais normalement, ça, je crois que ça devrait rester. Euh, mes parents me donnent 700 euros par mois pour pouvoir vivre complètement. Donc Il y a mon loyer dedans. Le, le, la nourriture, le téléphone, euh, les billets de train, euh, de quoi m'habiller, donc euh, voilà, sachant que j'ai 450 euros de loyer, mm -hmm. donc euh, après il faut vivre avec ce qui reste. Enfin, Et je sais quand pas si... on parle de ces prix de l'énergie qui vont augmenter, euh, de l'alimentation, comment vous euh... appréhendez ça vous C'est une grosse ah. incertitude entre guillemets euh, sur. C'est vrai que ma facture d'électricité, bah, elle me semblait déjà euh, bah, aberrante. Euh, oui. C'était 100 ou 150 pour trois mois. Euh, pour un petit appart qui n'est pas, pas fou, qui est plutôt bien isolé, il y a une fenêtre, voilà, on parle pas non plus d'une passoire énergétique ou quoi. Et euh, bah, c'est vrai que c'était avant l'augmentation des prix, donc euh, j'ai un peu peur pour cet hiver, euh, à voir à combien on va être. Euh. tout dans la région, il fait souvent très froid l'hiver, du coup euh, ouais. on, chauffe, on a besoin c de sauver pas mal. Le gaz pour l'instant, j'ai pas lancé, mais c'est sûr que je vais rester en dessous des 20 degrés pour, euh, pour limiter au maximum Ça, parce sûr. que. Ouais. Ah, non, 19 hein. degrés et puis on va se couvrir quoi. <rire> La question de l'emploi aussi. Vous faites partie euh, d'une école assez prestigieuse, vous avez euh, voilà, un, un bon niveau de, de diplôme. Est-ce que vous attendez à avoir un travail à la sortie de l'école Est-ce que cette insertion sur le marché de l'emploi, ça vous fait peur On parle beaucoup des questions de chômage, des jeunes, etc. Bah, honnêtement, je suis pas confiant sur plein de trucs, mais sur ça, vraiment, je suis bon, j'ai assez la confiance. Du coup, du coup, je cherche mon stage de dernière année. là. Euh, qui va du coup démarrer dans 6 mois. J'ai déjà des amis qui ont trouvé, qui ont signé euh, voilà, des stages ou autres euh, à des. Des montants plutôt intéressants dans certaines entreprises. Euh, on voit que ça cherche. On a le luxe et vraiment la chance de pouvoir choisir. Quoi. Et enfin, moi, je trouve ça vraiment très rassurant parce que bah, mes parents m'ont parlé de quand eux, ils sont arrivés sur le marché du travail. C'était dans les années 90, fin des années 90, enfin début. Et euh, c'était pas, la... pas la même chose. C'était euh, tu trouves un stage, tu le prends. Et s'ils te proposent un emploi, bah, tu le prends et mmh. t'espères qu'ils vont te garder. Et c'est vrai que ça leur change beaucoup quand ils voient que nous on va avoir vraiment beaucoup plus de choix et qu'on peut vraiment dire non en fait. On n'a pas envie, bah non. Et c'est vraiment une chance, j'estime. La question de l'environnement, de la protection de la planète, c'est quelque chose qui vous touche, qui vous semble important bah, C'est forcément quelque chose d'important, vu que sait que ça peut avoir des très grosses repercussions. Et forcément, c'est d'autant plus important du fait qu'on peut justement se retrouver à, à travailler sur ces sujets. Et en fait, bah, je me rends compte avec mes études que chacun Peut, et surtout les ingénieurs avoir un réel impact. Donc est-ce que c'est une problématique qui m'intéresse Oui évidemment. Et en fait je dirais même que à la base ça ne m'intéressait pas du tout. mais en fait ça m'intéresse maintenant parce que euh, pour plein de raisons, parce que je m'y suis intéressée, parce que l'école aussi euh, m'a fait m'y intéresser, parce que euh, le monde change quoi et j'ai pas envie de vivre dans le passé et au contraire j'ai même envie de, de plutôt tourné vers l'avenir. J'ai une petite question pour toi, Marceline. Ici, les étudiants qu'on a croisés ici, c'est surtout des, des hommes. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'au fil des ans, ça se féminise un petit peu Comment Ça se fait, féminise ça un petit peu. Sur les dix dernières années, ouais. les métiers, il euh, y a de plus en plus de femmes. Alors, c'est pas forcément très répandu encore. On manque encore de femmes. <rire> ouais. Mais il y en a de plus en plus et ça, c'est cool. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, la suite du 19...